Salut, je m'appelle André, André Idas, actuellement je suis cracheur de feu, fabricant d'accessoires de danse de feu. Avant j'étais serveur, cuisinier, vendeur, et j'ai été jusqu'à responsable de magasin, puis un jour je me suis dédié à ma passion, et je le vis à temps plein. et merci de me recevoir en ce dimanche. Salut Patrice, merci à toi d'être venu. Comment tu vas Un peu éclaté, ouais. pour tout te dire un peu éclaté. Euh, la fin d'année euh, est bien fin d'année. Ouais. Ouais. Voilà, il est temps qu'elle qu se termine. Mais dans l'ensemble, ça va. D'accord. Euh, du coup, je t'ai demandé une interview aujourd'hui pour un podcast qui s'appelle Les Autres. Donc, le but, c'est de parler un peu des, des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles pour parler un peu de leur parcours. Et de ce qui les a motivés à changer de vie. Du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous dire un peu ce que tu faisais avant Ok, là j'ai 37 ans. D'accord. J'ai commencé euh, la vie professionnelle. Je venais de fêter mes 16 ans. Donc euh, j'ai arrêté l'école à 15 ans et quelques. Euh, mm -hmm. Je suis rentré dans le monde de l'apprentissage, dans l'hôtellerie, donc l'école hôtelière. Euh, service, cuisine, bar, hôtel. Euh, voilà. Les matières euh, qu'on apprend au lycée professionnel. Euh, donc j'ai fait 5 ans euh, en alternance, euh, à ce qu'on appelle un CFA, un centre de formation d'apprentis. Oui. Euh, à l'issue de ça, bah, évidemment, j'ai cherché du travail, que j'ai trouvé dans la restauration. D'accord. Euh, pour la petite histoire, euh, donc moi, à 15 ans au collège, je n'étais pas forcément, enfin, je vais être très honnête, j'étais vraiment pas du tout l'exemple le, d'élève à la scolarité euh, prometteuse. J'étais plutôt euh, ce qu'on appelle un vrai petit futur de bas, de... Ouais. Un, un, un bordélique quoi, un bien comme il faut. Pour ceux qui marquent les, les mémoires. Euh... Des professeurs Des professeurs, des directeurs, des pions, enfin la totale. Je... Ouais. Pour celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui se souviennent de moi à l'école, euh, j'ai changé, j'ai grandi, mais bon, voilà, je le sais, je l'ai fait. Euh, et on m'a demandé donc, euh, voyant que l'école c'était pas pour moi, on m'a demandé il n'y euh, a pas un métier que tu aimerais prendre, il n'y a pas un truc que tu aimerais faire La conseillère d'orientation de, de l'époque, euh, très... Euh, pressé de, de nous voir, enfin, en tout cas moi de me voir sortir du, du circuit parce que j'étais pas à ma place très objectivement mm -hmm. et, euh, et j'avais un goût particulier depuis de, de, de gosse hein, mais vraiment depuis très tôt pour euh, pour la cuisine apprendre à, enfin, pour faire à manger du coup quand on m'a proposé l'apprentissage euh, je savais pas que ça existait et, euh, et je me suis investi à fond c'était une, une première rencontre entre un intérêt une passion et, euh, et moi-même quoi du coup euh, du coup cinq années de formation là dedans euh, Alternance, donc, avec des maîtres d'apprentissage, qui tour à tour ont été un peu euh, des, des pseudo-parents, des formateurs, des, des accompagnants, des pédagogues, en bien ou en mal, hein, mais, mais des gens. Euh, la restauration, c'est un métier pour, pour forger un adolescent. Il euh, y a une expression qui revient qui souvent en cuisine, c'est le oui-chef. Et quand on est un peu jeune rebelle, euh, oui-chef. Euh, la première fois, c'est pas facile de le dire ce pas que c'est pas facile, c'est qu'on apprend vite pourquoi on le prononce. Et je crois que le pourquoi on le prononce, c'est par respect, plus que par crainte ou par, par peur, parce que, parce que très vite, un chef, pour mériter son appellation de chef, il, il doit bosser dur. Donc ouais la restauration, c'était un premier choix et très vite une belle rencontre, parce que j'ai vu des gens qui étaient passionnés, qui avaient une hiérarchie et qui amenaient à... On débute en bas, on arrive en haut, tout est possible, surtout pour celui ou celle qui travaille dur et qui est passionné. Et ça tombe bien, moi l'énergie j'en avais à revendre, euh, de la passion aussi et, et c'était ma première rencontre, mon premier truc euh, que j'ai trouvé quoi. Donc c'était bien, mm -hmm. voilà, je fais la restauration, tout ça, euh, j'ai fait ma crise d'adolescence euh, entre guillemets euh, en train de travailler quoi, ma période d'adolescente en train de travailler, d'accord. Et, euh, et du là, bah, j'ai rencontré une nana avec qui je me sentais vraiment bien, on était posés tous les deux et je me rendais compte que la restauration et, et ses horaires c'était pas très compatible avec une de couple euh, avec je... enfin, la vie de coupe que moi j'avais envie. Quoi. Moi, je voulais me poser, euh, être avec ma chérie, passer du temps avec elle, euh, partager des week-ends, euh, des vacances et... et pas être en permanence en train de se croiser euh, avec les horaires de, de coupure. Donc, j'ai abordé une reconversion en cherchant quest ce que je pouvais faire avec mes diplômes euh, de, de restauration et, euh, et j'ai trouvé la vente. La vente où euh, les compétences euh, de savoir s'habiller correctement, parler correctement et, euh, et valoriser un produit alimentaire. Euh, ça avait une place, du coup bah, j'ai trouvé un poste de vendeur de thé dans une grande entreprise de thé, luxueux, et, euh, et puis au bout d'un an chez eux, je leur ai dit écoutez je dois reprendre mes études, euh, je, je veux des diplômes dans, dans le commerce parce que j'en ai pas et que la restauration bah, c'est une page que je, que je veux tourner je crois. Du coup ils m'ont aidé et puis j'ai pris deux années d'études en alternance euh, pour faire un bac-pro euh, de vente, donc euh, gestion d'équipe animation linéaire. En gros, ça veut dire euh, comment disposer des produits sur les étagères pour que ça se vende mieux et s'assurer que les personnels qui s'occupent de la gestion des stocks euh, soient aimables et euh, créatifs quand il s'agira de faire du chiffre d'affaires euh, dans une surface euh, que l'on comptera en centimètres carrés, voire en mètres carrés dans des rayons d'un magasin. C'est très précis. Voilà, c'est très très précis. Ça s'appelle poser des boîtes sur les étagères en s'assurant qu'elles soient le plus rentables possible euh, par association euh, de produits et, et de mise en scène de mise en avant des produits. Quoi. Okay. Donc, euh, comme je te l'annonce, c'était bien pour le, le rythme de vie mais c'était très vite euh, peu, peu enthousiasmant, peu... Euh, C'est très répétitif une fois que tu as mis ton, ton rayon en place bah, si tu veux, dans la restauration, quand tu élabores euh, un plat, quand tu proposes à un client euh, une entrée, un plat ou un plat un dessert avec un verre de vin ou un alcool et que tu lis, dans les yeux de, ta, de ton client, euh, de la personne qui a toi, une satisfaction et que tu sais que c'est par ton travail que cette personne est satisfaite, oui, il y a le salaire financier, mais il y a surtout la reconnaissance, la reconnaissance de, de, du temps, euh, de l'investissement, du soin, de la qualité, enfin c'est quelque chose que la restauration, c'est un métier très difficile, mais on y retrouve quand même euh, un remerciement, une reconnaissance, euh, un peu, que dans la vente on trouve pas du tout. Dans la vente, il faut juste être le moins cher et le plus à propos dans le moment, mais en vrai, dans quelques années, des robots feront bien mieux ce que les humains font en ce moment dans les magasins. Et, et oui, c'est répétitif, c'est ennuyeux, on ne se sent pas plus glorieux que ça. Et... Non, il a aucune. En fait, il a aucune. Je n'ai trouvé aucune reconnaissance et satisfaction personnelle. Un jour où j'étais un peu en j'en pouvais plus trop de ces horaires de restauration et je cherchais un truc à faire. C'est comme ça que je suis arrivé à la vente. Ouais. Euh, il se trouve que les hasards de la vie ont fait que euh, j'ai rencontré un gars qui m'a proposé spontanément, mais alors ça c'est les, les miracles de la vie, qui m'a proposé spontanément si je voulais apprendre à cracher du feu. Ça, c'est arrivé euh, au moment même où je passais de la restauration à la vente. Ce moment où je m'interrogeais sur qu'est-ce que je vais faire et où je vais changer de boulot parce que je veux trouver un autre boulot, euh, un gus arrive et me dit Est-ce que tu veux faire ça C'est impensable, inimaginable, aucune idée de comment ça a pu m'arriver. Je crois que ça devait m'arriver. D'accord. Et euh, du coup, bon, bah, je, je change de carrière, je fais de la vente, mais j'ai appris à cracher du feu. Très mal, franchement, très très mal. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, devenu mon nouveau hobby euh, une fois de temps en temps. Euh, J'allais jouer avec du feu, ça se faisait, c'était pas mal. Je passais mes semaines habillé en costard avec une cravate à être bien rasé, et le week-end, euh, je buvais des canettes de bière de grande taille. Et, euh, et je passais du temps avec des gens qui n'avaient qui pas forcément du tout l'univers dans lequel moi j'étais mais, mais avec qui on s'entendait bien mm -hmm. et, euh, et cette passion, ce truc là m'a accompagné euh, pendant toutes les années où j'ai fait de la vente euh, de manière... Euh, j'aime à comparer ça comme une sorte de relation euh, passionnée, passionnante c'est presque comme si j'avais eu une maîtresse alors qu'en vrai il euh, n'y avait pas d'autres relations euh, Officiel quoi, c'était cette, cette passion que je retrouvais après le boulot, cette passion que je retrouvais dès que j'étais en, en repos, en week-end, cette passion qui m'a amené tous mes amis, je crois que j'ai gardé aucun ami de... quand tu vendeur ou cuisinier bah, j'ai gardé des contacts, c'est vrai, on a toujours euh, du respect, de l'estime, euh, mais, mais, mais les potes avec qui je pars en vacances, ceux que j'appelle pour mes, les dates importantes dans ma vie, c'est tous ouais. des gens avec qui j'ai partagé cette passion, euh, avec qui je encore d'ailleurs, euh, le feu quoi. Du coup, euh, pendant ces années, j'ai pratiqué le feu, j'ai bien aimé ça et, mmh. euh, et du coup, bah, j'ai lancé euh, une petite soirée au palais de Tokyo euh, pour, pour rencontrer d'autres personnes parce que je ne connaissais personne qui faisait ça en fait, je ne connaissais pas vraiment. D'accord, parce qu'à l'époque, en fait, à Paris, il n'y avait pas de lieu de rassemblement régulier. Quand tu faisais du feu à Paris, finalement, c'est un peu chacun dans son coin alors, il faut, faut mettre ça sur, le, sur une prisme, sur une frise de développement avec Internet. Oui. Euh, donc moi, je pratique les arts du feu aux alentours de 2003-2004. D'accord. Euh, Internet euh, est développé, euh, mais les réseaux sociaux n'étaient pas du tout euh, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Enfin, on est très loin de... MySpace n'était pas encore là. Facebook n'était euh, pas sorti. Enfin, donc, il euh, y a eu une ère, une ère des forums. Donc, pour celles et ceux qui ont connu, c'était vraiment le, le, le centre de rencontre, le carrefour de, de curiosité, c'était les, les forums à thème, donc chacun y allait du, du sien. Pour bon, moi j'avais épluché un peu internet à l'époque pour chercher des gens avec qui partager ma passion, et euh, j'avais pas trouvé de forum dédié proprement à ce que moi je faisais, ni trouvé de rassemblement, d'association, de, de groupe, de collectifs qui seraient réunis dans le but de partager cette passion, c'était que des, des troupes. Qui vendaient euh, leurs compétences. Du coup, ben, j'ai monté le forum. Enfin, euh, j'ai monté. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un pouvait m'aider. Il se trouve qu'un gars que je connaissais à peine, ben, je, et je le vois toujours plus aujourd'hui, mais il est passé par un lit comme ça, comme un, comme un coup de bol, m'a dit bah, écoute, si tu veux, moi, ton forum, je te le monte, t'inquiète, c'est vite fait pour moi, je sais faire. Okay. Il m'a fait ça. Ce forum est devenu le plus gros forum francophone euh, d'art euh, du feu qu'on peut donner son nom. Ah ouais, c'était euh, le forum burnproconcept.org à l'époque, pour celles et ceux qui ont connu, bah, voilà. j'étais l'admin euh, principal de, de ce truc-là. Ce forum a, a tellement décollé qu'il euh, bah, y, y avait une demande, donc il y avait des réponses. Il euh, y avait... Euh, très vite, j'ai réuni des photographes, des personnes compétentes, euh, des gens capables euh, vraiment de, de faire vivre cette communauté. On s'est donné rendez-vous euh, au Palais de Tokyo un samedi soir pour débuter, comme ça, histoire reste pour se rencontrer les uns les autres. Euh, et puis on était 6, je crois que c'était le 23 ou le 24 janvier 2004, on était 6, il faisait froid, il moche. Mais pourquoi le Palais de Tokyo Pourquoi pas euh, Bercy, Bastille Napoleon et ben, Pour la petite histoire, le bus que j'ai rencontré euh, qui m'a appris à faire du feu, c'est suite à une rencontre que j'ai faite au Palais de Tokyo qui est le spot pour faire du roller où j'allais faire du roller, c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens D'accord. Euh, donc c'était un lieu déjà qui, qui pour moi, euh, j'avais une grande familiarité. Euh, deuxièmement, c'est un lieu qui, euh, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder sur, euh, en image. c'est quand même un lieu où il n'y a rien à dégrader. Enfin, en termes de feu, on peut faire du feu là-dedans, il n'y a rien à voler il n'y a rien en bois, il n'y a rien en végétaux. Enfin, c'est de la pierre partout, c'est très joli, c'est de la pierre partout, du coup, pour faire du feu, on est pas mal. Euh, c'est très central, c'est à 500 mètres à vol d'oiseau de la tour Eiffel. Donc pour s'y retrouver, c'est quand même vraiment, vraiment simple. Euh, c'est marqué dessus site de création contemporaine, donc euh, c'est assez valorisant. Et puis bon, il faut pas déconner, c'était aussi pas loin de chez moi, donc c'était un bon moyen d'y aller. Mais euh, au fil des années, j'ai fait le tour de Paris dans les différents spots où on pouvait faire du feu. Il n'y a que le palais de Tokyo à ce jour que j'ai trouvé, où on peut se réunir à plus de 100 personnes pour faire du feu. Euh, et que ça se passe mais hyper bien, enfin je veux dire, le, le lieu il est propice, euh, il y a très peu de vent, euh, l'acoustique est parfaite. Euh... Non, non, c'est... Le palais, pourquoi le palais je, je, je pourrais que te dire, parce que c'est le palais en fait. C'est pas, pas plus simple que de dire, si tu fais du feu, viens à Paris, balade-toi, euh, vis le palais, tu te rendras bien, tu comprendras pourquoi. Euh... Voilà, donc pour te répondre, c'est parce que c'était un lieu, euh, pas loin de chez moi, qui permettait de réunir un grand nombre de personnes qui faisaient, qui faisaient du feu ensemble euh, en ayant le moindre risque possible pour l'environnement. 23 ou 24 janvier 2004, on se réunit, on est, 4, on est 6, mm -hmm. et, euh, et on se dit, euh, ouais, c'est cool, c'est bien, il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et du coup, bah, on se dit, bah, ok, à samedi prochain. Et, euh, et c'était cool, c'était bien, et à samedi prochain. Et puis à samedi prochain. Et, euh, et moi, avec mon boulot, c'est vrai que j'avais tellement de pression dans ma tête que le samedi, il arrivait, j'étais heureux parce que je, je rencontrais des gens, on passait une bonne soirée, on avait un véritable sentiment de liberté. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à plusieurs centaines le soir au tel point qu'un jour, euh, j'ai dit « ouais, bah samedi prochain, je viens pas ». Et je pensais bêtement, je ne sais pas pourquoi, que, que si je venais pas, l'événement, les gens ne viendraient pas. Et on m'a répondu « tu craques, mec, c'est fini ». Le lieu, il vit sans toi, l'événement il est inscrit dans les mémoires, maintenant t as lancé un truc qui t'a dépassé, quoi. Et euh, j'ai été touché parce que parce qu en fait, ça s'est révélé vrai, ça fait... là on en parle maintenant, dans quelques semaines, on sera en janvier 2019, et dans quelques semaines ça fera 15 ans que cette soirée a eu lieu et que, en 15 ans il y a eu du feu au Palais de Tokyo quasiment tous les samedis soirs. En tout cas les dix premières années il y avait du feu tous les samedis soirs. La devise c'était qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on sera là. Donc, euh, ça a été mis à jour il y a deux ans avec le « Qu'il y ait des cailloux ». Bon, ça c'est une anecdote pour ceux et celles qui étaient là. Mais, même s'il si y a des cailloux, on sera là. Et euh, du coup, le Palais de Tokyo, BCC, enfin B&C &co au concept, euh, c est, c est, c est a évolué euh, du forum euh, d'amis passionnés à, à une association, loi 1901. D'accord. Euh, ça a évolué, la passion toujours grandissante, euh, on a rencontré ce que les Anglais faisaient, ce que les Allemands faisaient, que les Italiens faisaient, donc on s'est trouvé être dans une communauté qui était internationale, européenne et internationale, puisque les Américains aussi jouent, les Australiens aussi jouent beaucoup. Euh, donc chaque pays avait sa convention, son festoche, son rassemblement. Donc BCC évidemment a bah, été euh, les premières conventions de feu françaises, le premier festival de feu français. Euh, on a même exporté notre truc euh, au Maroc, euh, deux années de suite, on a fait convention de feu. Les deux conventions de feu euh, qui a eu lieu au Maroc, bah, c'est BCC qui les a co-organisées. Euh, donc, on, on a bien œuvré et tout ça, c'était mon, mon activité extra professionnelle J'avais toujours mon boulot à côté, euh, je faisais mes heures de taf, j'essayais de faire mon taf du mieux que je pouvais. Euh, toujours passionné, mais, euh, mais j'avais cette relation passionnante euh, à côté du boulot. Où, voilà, je, je sortais du boulot, il fallait que je fasse euh, mon forum, que je gère mon assaut que j'organise des soirées, que je monte un spectacle, que je monte une séance photo. Euh, j'ai toujours débordé de, de créativité, d'envie, d'idées. Euh, une histoire d'amour que j'ai entretenu, quoi. Le feu, c'est simple. Si tu ne l'entretiens pas, il s'éteint. Ça c'est un truc que j'apprends à la personne. Euh, pour que le feu dure, il faut l'entretenir. Et, euh, et je crois que j'ai jamais manqué de, de volonté, d'idées, d'inspiration. Peut-être que j'en ai même débordé en fait. Du coup. Euh, Coup, ma passion, cette, cette flamme que j'avais en moi, mm -hmm. c'est marrant de dire cette flamme parce que là pour le coup c'est vraiment, c'est euh, littéralement pour ça, euh, bah, je l'ai entretenu, je l'entretiens encore, là je suis devant toi en train de t'en parler comme peut-être la chose la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie euh, à ce jour, et, euh, les gens... et concrètement ouais, ça fait partie de moi, euh, j'espère en faire partie aussi maintenant. Euh. Quand je suis arrivé euh, dans ma carrière professionnelle, hein, des responsabilités importantes, responsable de magasin, formateur de boutique. Enfin, je commençais vraiment à, à être de plein pied dans ce que je savais faire de, de vente et dans mon produit que je connaissais très bien. Et, et au moment où il fallait que je prenne encore plus du galon, j'étais avec une copine avec qui on s'entendait. C'était pas mal, on avait des projets de vie à deux assez, assez pertinents. Et puis je crois que ma passion pour le feu, ça sonnait un peu comme, un, comme une troisième personne dans cette relation. Et bon, ça l'a pas fait. Du coup, euh, du coup, les mois, on s'est séparés. C'est le même jour que je faisais un événement feu très ambitieux et que cet événement euh, n'a ben, pas marché. C'était mon premier échec, entre guillemets, dans, dans, dans cette communauté-là. Et c'est le même jour que en fait, euh, mon taf, euh, la boutique où j'étais, en fait, ça s'arrête. Donc, euh, donc, le même jour, si tu veux, j'ai voulu cumuler job à responsabilité, vie de couple, événements internationaux. Euh, et les trois ensemble, alors euh, je pense que j'étais pas prêt. Je pense que je pense que j'étais pas, pas encore mûr pour faire ce genre de, de challenge. Ou ouais, moi c'est comme ça que je vois. Je pense que j'étais pas prêt, mais, euh, mais il se peut aussi que c'était pas trop aussi. Ou euh, tu penses que si on est prêt, euh, on peut cumuler euh... Moi je pense qu'on peut tout faire tant qu'on est dédié à la tâche, dédié à la cause, organisé. On peut tout faire après dans, dans cette journée. Euh, moi, euh, je pense que j'ai, je pense que j'ai payé le fait d'avoir de, survolé depuis longtemps euh, mon taf, d'avoir mis de côté euh, l'investissement euh, affectif dans ma relation de couple, et que en ayant l'impression de mettre deux, trois trucs de côté au profit d'un autre événement, euh, je crois que j'ai fait payer aux gens qui étaient autour de moi aussi le fait que je sacrifiais beaucoup et que j'avais l'impression qu'eux ils ne faisaient pas autant. Donc, euh, je ne suis pas amer. Enfin aujourd'hui je suis pas amer, mais pendant un petit moment je me suis demandé si euh, est-ce que c'est pas moi qui avait fait qu'il y ait des gens qui n'aient pas eu envie de vraiment euh, suivre le truc, est-ce que c'était de ma faute perso, est-ce que des gens m'ont siphonné de l'intérieur, est-ce que c'est moi qui ai été nul sur tous les points. Donc il y a eu une grande phase d'introspection. Et aujourd'hui je me rends compte que en vrai, même si j'avais été prêt, même si tout avait été bien, euh, on ne peut pas courir à la fois une carrière croissante à responsabilité une vie de couple euh, à ambition euh, de foyer conjugal et des événements internationaux euh, sans être solidement euh, prêt quoi. Ça, ouais. ça, il fallait... Donc moi j'ai joué à ça il y a quelques années, parce que de toute façon j'ai une passion telle pour le feu et puis pour le thé aussi parce que ça me fascinait, euh, que de toute façon j'aurais tout fait, je, je me serais vautré encore plus fort que je.. pareil. Donc je suis je suis pas amer, je me rends compte qu'il y avait une étape, euh, il y a eu ce qu'on appelle un, un crash quoi. Ce mm -hmm. jour là et que je me suis posé une simple question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après Et j'ai pas eu le temps de me poser la question, euh, ça a pas pris 24 heures, hein, c'était évident, euh, donc ma copine se barrait, ok, il fallait que je digère le truc, euh, mon taf, on mettait fin à, à mon contrat, euh, tant mieux, il fallait que ça arrive, euh, ça a apporté son lot d'oxygène mm -hmm. et, euh, et mon collectif, l'événement se voterait, euh, ouch Ouch. Mais en vrai, euh, quand on joue avec le fond, on se brûle, euh, quand on fait des activités extrêmes, on se fait mal. Donc, euh, je me suis fait mal sur un événement international. Euh, ça va, je me sens pas si mal que ça. Je... C'est pas comme si j'avais merdé sur, euh, sur un truc basique. Euh, du, euh, du coup, le feu était là, la réponse est évidente pour me dire bah, écoute, euh, je suis ta passion, j'ai toujours été là, je t'écoutais euh, ta copine, je t'écoutais ton boulot. Euh, j'ai enfin, je écouté plusieurs copies, en vrai, pour être honnête. Mmh. Je t'ai écouté plusieurs boulots aussi, pour être honnête. Et pourtant, j'ai toujours rapporté de la satisfaction. Je t'ai toujours rapporté euh, de, quoi, de quoi ne pas sombrer, de quoi te rendre compte que je t'abandonnais pas. Été... C'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que si t'es là, c'est quelque part aussi pour ça. Euh, le feu m'a toujours euh, m'a toujours soigné, en fait, m'a toujours préservé. m'a sanctionné quand je devais l'être et, et m'a rappelé euh, combien je, devais, euh, je lui devais le respect, Mais que... Euh, que ma passion était pleine et entière et sincère envers il n'y aurait pas de il n'y aurait pas d'embûche de, quoi il n'y aurait pas d'embûche insurmontable et donc ça c'était quoi c'était 16 mai 2010 on est en 2018 on est en 2019 donc voilà ça fait 8 ans et demi euh, que tu t'es professionnalisé tu que je me suis mis à mon compte euh, grâce à cette rupture de contrat euh, bah, j'ai eu j'ai des sous qui devoir venir. Euh, grâce à la France, on en dira ce qu'on voudra, euh, mais c'était sous l'époque euh, de Sarkozy, il euh, y avait euh, le statut d'auto-entrepreneur qui, qui se lançait. Euh, au pôle emploi, il y avait le droit aux formations, reconversions aux diverses et variées. Mmh. Ben, moi, j'ai pris le point de départ que mon truc, c'était le feu. Je suis arrivé au pôle emploi. Euh, parlant quatre langues, diplômé de restauration et de vente, à l'aise dans un costard, bien sûr moi, et j'ai demandé à apprendre à forger. Et on m'a répondu que oui, non, peut-être, oui, non, peut-être, enfin, qu'il y avait peut-être un truc, machin, bon, que c'était très loin de Paris, et que bon, si je voulais le faire, on me le donnait sans aucun problème, mais qu'on se doutait bien que je pas, parce que c'était loin, parce que c'était dur, parce que c'était tôt. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, vas-y, je prends la formation euh, soudeur, euh, se trouve à l'autre bout de l'île de France là j'ai pas de voiture c'est en RER il faut être là bas à 7h du matin il y a pour une heure et demie de l'RER moi j'ai toujours bossé dans les salons parisiens un peu euh, un peu bourgeois je me retrouve à prendre le RER à 5h30 du mat pour aller ouais, au fond 17, euh... pour faire cette formation là dans ce domaine en particulier ben, donc il y a quoi il y a 8 ans 27 29 j'ai 29 ans ouais. euh, donc j'aborde la trentaine et je me dis qu'est-ce que je vais faire plus tard est ce que je veux être un oiseau qui vend de jolies boîtes euh, Est-ce que je veux qu'on construise des niches autour de moi, au final, parce que c'est ce qui s'est passé euh, Est-ce que, est que je veux vivre pleinement de, de ce qui me fascine, de ce qui me passionne Et, euh, et j'ai toujours comparé le feu à l'art de l'éphémère. C'est-à-dire qu'une flamme, ça apparaît, ça disparaît, voilà, c'est génial. Moi je crache du feu en public, euh, il fait froid, il fait nuit, d'un coup pff, il fait chaud, il y a de la lumière. Alors c'est génial, les gens ils sont surpris, ils applaudissent, et puis ça s'arrête, ça disparaît, voilà. La photographie de feu, ça te fige une fraction de seconde, un clignement d'œil, c'est bien, mais ça reste toujours et encore un art de l'impalpable, un art entre guillemets éphémère, parce que bon, les arts du feu existent depuis que le feu est manipulable, je pense que depuis la préhistoire, il y y avoir des gens qui ont dansé avec un bâton enflammé parce qu'ils trouvaient ça joli. Enfin, je crois à ça, après, j'ai aucune preuve. Mais, euh, mais c'est toujours, toujours très bref, en fait. On a pour soi que la mémoire de l'instant et pas la mémoire de la matière. Et, euh, et j'ai senti le besoin de me tourner vers le métal, comme une évidence, euh, enfin c'était logique quoi. Des gens qui, Quel est le métier dans lequel on travaille avec le feu de manière euh, concrète Alors oui, certains pourraient dire le pompier, mais moi je ne suis pas trop fan de m'approcher des, des situations euh, extrêmes et risquées. Mmh. Euh, et puis il y a, y a les forgerons, ces gens qui, avec du feu et du métal, fabriquent un objet qui 300, 400, 500, 600, peut-être même plus encore de centaines d'années après, selon l'objet, existe encore et force le respect de ceux qui voient l'objet en se disant wow, « Waouh, quand même, il y avait du travail, il y avait une sensation, il y avait du dessin, enfin... » Il y a quelque chose qui, qui, qui offre une notion un peu, euh, je ne vais pas dire intemporelle immortelle, mais... Euh, ça permettait en fait d'ancrer ton travail... Dans le temps dans le temps. Arbre, hein, ton... Voilà, c'est ce qui m'a amené à, à positionner mon... Enfin, j'y voyais une opportunité de valoriser mon travail dans le temps et pas que dans la photo ou dans la vidéo ou dans les spectacles, euh, voilà. Donc, euh, quand on m'a proposé cette formation, j'ai dit, c'est quoi dans une vie... Euh, C'était huit mois de formation. c'est quoi dans une vie huit mois C'est quoi dans une, dans une passion huit mois C'est quoi l'optique de, de passer à côté d'une chance que la France m'a donnée, concrètement, hein, je pas, pas cracher dans la soupe, de, euh, de pouvoir se, se, se reconvertir et, euh, et apprendre Donc, j'y suis allé la soudure, le feu, toute la, tout le réseau avec lequel j'étais autour de moi internationalement. Quand j'ai annoncé sobrement euh, que voilà, maintenant je fabrique du matériel de feu, bah, j'avais un certain crédit parce que, parce que les gens savaient que, que j'étais passionné et dédié à ça et, euh, et ça a pris. Donc, euh, donc la reconversion, est-ce que c'est -ce est vraiment une reconversion ou est-ce que j'ai juste pas mis des années avant d'oser accepter que j'étais fait pour ça et que peut-être avant, je me cherchais des boulots alimentaires pour, euh, pour ne pas être en accord avec moi-même. Je ne sais pas, je te reparlerai de ça dans, dans 10-15 ans. Mais, euh, mais ma reconversion s'est faite parce que j'étais dos au mur, je ne savais pas quoi faire. Et à la seconde, où je me suis posé la question, la seule chose qui s'est affichée, c'était une évidence, c'est bah, « fais ce que t'aimes aimes. » Parce que quand tu es dans la merde et que tu ne sais pas où tu vas, euh, écoute ton cœur. Lui, il te veut du bien. Donc... Euh, si quelque chose s'affiche en disant « Hey, rappelle-toi que t'aimes ça euh, !» C'est qu'il je... faut l'écouter. Ouais, il faut l'écouter et il faut avoir la folie de se dire « Toute personne qui me dira qu'il y aura des obstacles, des risques, des machins, on s'en fout. » Il faut avoir la folie de se dire « Si c'est ce que j'aime, je dois aller par là, la vie se charge du reste. » Un jour, j'ai expliqué à un élève qui me demandait euh, « Mais comment on fait pour s'améliorer en crachage ?» J'ai dit « Bah écoute, je peux pas te dire vraiment, à part les exercices que, que je te conseille, je pense qu'il faut avoir un truc à gueuler. Les... J'ai vu des gens, euh, je ne les connaissais pas, je les ai vus cracher, j'ai quasiment eu envie de les prendre dans mes bras parce que je, je crois que je savais ce qu'ils ressentaient en fait. J'ai ressenti la peine, j'ai ressenti la douleur, la tristesse, et il y a un truc qui est dingue, je te la fais très courte, mais euh, imaginons quelqu'un est triste, très triste, et, euh, et il ne sait pas comment, comment se soigner, comment il va mal, il va mal, il déprime. Et puis euh, soudain, il se met au milieu d'une foule, avec ce truc sur ses épaules qui pèse de, de peine, de jugement, de tristesse, de, de, de tout ce que tu veux. Puis il remplit sa bouche d'un produit toxique, voilà. puis il prend une torche, c'est dangereux. Puis il prend son inspiration, il s'arme de, de détermination, et puis il souffle fort. Il souffle très fort, il, il crie, et puis ça s'enflamme. Puis il s'arrête, puis les gens qui ont autour de lui le regardent, surpris, un peu émus. Et généralement, ils applaudissent. Et j'ai remarqué un truc qui est dingue, c'est que quand tu vas pas bien, vraiment quand tu vas pas bien, tu es en train de bader, peu importe, tu te retrouves n'importe où. Tu dis, je vais pas bien. Et la seconde d'après, tous ceux qui t'entourent t'applaudissent avec des étoiles dans les yeux. J'ai pas vu le meilleur moyen de soigner quelqu'un qui va mal. Alors je peux me permettre de dire, mais ça ne regarde que moi, que ça n'engage que moi, cracher du feu, c'est un très bon moyen de un, faire sortir des choses qu'on a en soi. C'est une certaine violence, une certaine colère, une certaine agressivité. Qui se matérialise et ça c'est ça en fait il faut faire sortir ce qu'on a et, et là où d'autres pourraient dire ouais moi je vais taper dans un sac euh, ouais moi je m'occupe à faire des trucs euh, plus ou moins constructifs ok ok ok cracher du feu c'est en une fraction de seconde passer du j'ai mal à je vais bien avec en plus le petit bonus du les gens qui m'ont vu dire j'ai mal m'ont dit tu déchires la seconde d'après et ça vaut ce que ça vaut, je laisserai à chacun l'appréciation ce truc-là. Mais quand on pioche dans le regard des autres, de l'admiration, de l'affection, spontanée et sincère, peu importe comment on va bien, ça remonte, ça fait un bien fou. Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu changerais Alors, j'ai une réponse pour toi. Je me suis posé cette question des centaines de fois, mmh. des milliers de fois même. Et les réponses... Euh... Non. varie avec le temps, mais tourne autour d'une même chose. Bon, déjà, euh, je crois que j'accepterai directement le fait que quand t'aimes quelque chose, faut pas le garder en deuxième option euh, ou en troisième option. Je vais citer une phrase d'Internet qui est attribuée à Johnny Depp. Alors, j'espère que c'est lui, parce que sinon, bah, voilà, tant pis, désolé. Euh, cette phrase de Johnny Depp dit euh, « On ne peut pas tomber amoureux de deux personnes en même temps. Parce que si tu aimais vraiment la première, tu verrais pas la deuxième. Et euh, moi je crois que dans ma vie, une très grosse connerie que j'ai faite, euh, quasiment euh, dès le début, c'est croire qu'on peut aimer deux choses ou deux personnes en même temps. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas pour moi. Donc si j'avais un truc à refaire, ce serait de me dire, écoute, tu peux pas faire deux choses à la fois. Parce que concrètement, tu peux pas dire que tu aimes deux choses à la fois. Soit tu aimes cette chose-là et tu ne vois pas les autres. Voilà, tu es sincère. Soit tu aimes cette autre chose-là. Et donc, tu ne peux pas dire que tu aimes la première aussi, parce que ce pas vrai, en fait. Euh, on peut aimer plusieurs choses en même temps, c'est vrai. Mais de là à les vivre pleinement et à s'y dédier, et à, à s'y investir pleinement, ben, ben non. En fait, euh, la sincérité, c'est que tu, tu vas sur le truc que tu aimes vraiment. Et je crois que si je devais euh, tout recommencer, si je pouvais me jeter une bouteille à la mer, qui euh, manque le temps, je me dirais, tu sais que tu as raison, tu sais, que, tu sais que tu vas y arriver parce que j'ai toujours su que ça marcherait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fou. Mais, mais je me dirais, non, non, non, si tu as vu l'autre, c'est parce que la première n'est plus. Accepte-le, assume-le et euh, vas-y, vas avance. Parce oui, que là, ouais. Ouais, là le, le temps, l'argent, les trucs, tout ce, que, tout ce que je me suis vautré, tous les pieds dans le tapis que je me suis mis, c'était parce que j'acceptais pas de voir en face le fait que, mais en fait... Salut, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que tu aurais eu une ou plusieurs anecdotes que tu pourrais nous partager sur des, des événements, des soirées en particulier qui t'ont marqué Si on parle de, de projets, par exemple, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont particulièrement marqué Ouais, Il euh, y a un projet qui m'a tout donné, en fait. Euh, je faisais du feu au champ de mars, comme ça, un bon vendredi <rire> ou un samedi, je ne sais plus, comme, comme ça m'arrivait souvent. Et, euh, et un gars euh, que j'oublierai jamais, Riyad, un, mm -hmm. un basketteur en fauteuil, euh, passait par là et il cherchait des gens parce qu'il montait un événement euh, au Champ de Mars, le D-Festival. Et il cherchait euh, des gens pour faire son spectacle de, de clôture, de machin, il voulait un truc visuel quoi. Puis il vient mm -hmm. me voir, il dit Ouais, tu fais du feu, c'est génial, moi je monte un événement, on a besoin d'artistes, on n'a pas de budget, mais voilà, on vous met une scène, le Champ de Mars, c'est à vous. Alors, moi, je te raconte tout de suite, hein, j'étais pas du tout du milieu du spectacle, je connaissais personne. Quand un mec vient me voir en fauteuil, alors qu'il qu est basketteur, et qu'il me dit, ouais, on va faire un spectacle au pied de la Tour Eiffel, <rire> je ne cache pas que j'ai cru avoir trouvé plus, plus timbré que moi. Okay. Et, euh, mais c'était vrai ce qu'il disait. Et du coup, j'ai été chercher du monde en disant, voilà, on a une chance de pouvoir faire du feu au pied du champ de Mars, euh, sur une scène, avec du public, en légal, machin, qui veut venir et tout. Donc on l'a fait, et euh, je ne sais plus combien d'années de suite, trois ou quatre fois, je sais plus. On a, Chaque année, on, on réunissait le max de potes qu'on pouvait, on, on se maquillait, on bossait les chorés, les spectacles. Enfin, on était vraiment des, des, des amateurs complets. C'est comme si tu sortais aujourd'hui dans la rue voir des mecs qui font du roller et tu leur dis à tous euh, « Bon, faites fait du roller Ouais, plus ou moins bien, on s'en fout Allez tous sur scène euh, au, au Pichon Mars !» Ouais. Et, euh, et ça, on l'a fait, et ça a été énormément de fédérateurs, et Riyad donc, me dit euh, Écoute, euh, pour faire le spectacle, c'est génial, mais il faut que tu montes une assaut. Moi, j'ai besoin de pouvoir vous défrayer. Euh, il faut que tu fasses une assaut. Quoi. Et euh, du coup, euh, c'est Riyad, le père, involontaire, mais le père, de, de la session de ses concepts. Parce qu'il me dit écoute, moi, pour que tu fasses ton truc, faut il faut qu'il y ait une assaut. Donc, ça, c'est un événement qui a été très important. Puisque quand on a créé l'assaut, bah, derrière, euh, on a une visibilité, on avait des vidéos, des photos qui disaient les jongleurs de feu euh, de du, Paris. Mars, du Paris, de la Tour Eiffel. Fin. Ça, ça gonflait le truc à fond. Bon après il y a le palais de Tokyo, les soirées du palais de Tokyo, ça, voilà, c'est qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Euh, tu viens samedi soir au palais de Tokyo, troisième samedi du mois de janvier, et il y aura du monde qui fait du feu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des cailloux. Un jour on a eu, donc chaque année c'est l'anniversaire du palais de Tokyo. Mm -hmm. Et euh, le 20, autour du 23 janvier, 23, 24, ça dépend quoi. Et, euh, et une année.. Euh, un artiste brésilien est venu faire son expo au Palais de Tokyo et ça se résumait à mettre des gros, gros, gros, gros cailloux partout au Palais de Tokyo. Voilà, il fallait qu'il pose des gros blocs de, de pierre. Alors on a trouvé ça très drôle parce que ça faisait très euh, objet anti... Euh, ne vous réunissez pas là, il y a des cailloux. Euh, mais si jamais vous venez, vous ne vous dégraderez pas parce que c'est quand même des cailloux. Euh. Et nous, on s'est retrouvés là, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, à vouloir faire notre spectacle. Il y avait des cailloux. Il y avait des cailloux, mais des cailloux, mec, des, cailloux plus que des voitures. Hein, des, des, Cailloux. Et puis on s'est mis en plusieurs, on les a dépassé ces cailloux. On s'est fait de la place. Et on a fait notre spectacle. Faut que tu saches que le, la soirée au palais de Tokyo, l'anniversaire, est organisée chaque année, euh, en, enfin, bénévolement, mm -hmm. sans autorisation. Euh, voilà, donc on n'a pas de... La seule pertinence qu'on a, c'est qu'on a dit qu'on venait, et puis c'est tout. Quoi. Donc euh, si tu nous mets des, des cailloux, bah, on va quand même le faire. Et au travers de ces soirées, euh, assez souvent, on a eu euh, bah, la visite de la police, hein, évidemment. Bonjour, euh, vous avez l'autorisation Non, pas d'autorisation. Ah bah oui, mais dans ce cas-là, il faut arrêter. Ah bah ouais, euh, c'est un anniversaire, on est nombreux, je pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Et puis il y a toujours eu ce petit jeu de, de respect et d'autorité avec la police qui dit « Ok, bah, vous finissez les spectacles et vous partez, euh, vous coupez le son, euh, vous comprenez, ça dérange, vous pouvez pas, machin, tout ça. » euh, Mais toujours dans le Toujours dans le respect, toujours dans la, dans la bonne ambiance, la bonne énergie. dire on est très pront à, à critiquer la police euh, et Paris et, et la liberté et tout machin. Mais euh, pour un événement avec des mineurs, des majeurs, euh, de la pyrotechnie, du feu, euh, plus de 100 personnes, euh, au fil des années où il y a eu des vigies pirates, euh, enfin bref, toutes ces conneries-là mises bout à bout, il euh, n'y a jamais eu une bombe lacrymogène, il n'y a jamais eu une amende, il n'y a jamais eu euh, une poursuite, il n'y a jamais eu... Et ça a eu lieu. quoi. Enfin, si les gens qui, qui connaissent un peu sont venus aux soirées, comme par exemple celle des 11 ans ou celle des 8 ans, celle des 8 ans, on a fait des trucs sur place. Aujourd'hui, même avec des autorisations, on ne pourrait pas faire ça. Euh, les 11 ans, on a pondu un truc. Enfin Je veux dire, ne je, je, je me dis pas, c'est pas qu moi qui l'ai fait, les 11 ans. tu vois. C'est l'équipe qui était là, qui a fait les 11 ans. Euh, c'est grandiose. Enfin, je sais qu'à l'international, les gens qui ont vu les 11 ans... Et ceux qui sont venus de l'étranger pour les 11 ans, ils ont mangé une claque. On a la tour Eiffel à 500 mètres à vol et il fait un froid de dingue, et t'as 300, 400 personnes qui sont complètement allumées, qui mettent du son, qui dansent avec du feu, et qui kiffent. Et ces instants de liberté-là... Euh... Ouais, moi, c'est des trucs... Ça te... enfin, Des anecdotes comme ça, euh... je suis heureux de les avoir vécues, et je sais que celles et ceux qui les ont partagés avec moi, ils les ont jamais. Ça, c'est des, des moments... Euh... Voilà, c'est les, les héros anonymes de, de, de ces soirées sont les gens qui les ont vécues et qui les ont faites. Je suis heureux d'avoir été un prétexte pour leur garantir qu'il y aurait lieu, mais, mais je sais qu'au fond d'eux, ils savent que cet événement leur appartient parce qu'ils viennent. Quoi. Donc euh, voilà les anecdotes, euh, ouais, Riyad, Jean-François Lemour. Euh, après, euh, des rencontres et des discussions à refaire le monde, il y en a eu des, des millions, on n'a pas le temps d'en parler, mais des, des choses que je puisse noter, ouais. Euh, celui qui me balance du euh, « Vas-y, viens, tour... viens en... faire un spectacle au Champ de » alors que j'étais pas du tout dans le spectacle, j'étais rien. Je me retrouve à monter une association et à monter des corées derrière, alors que j'avais fait ça. Et puis celui qui me dit euh, « Vas-y, euh, ramène 120 personnes au pied de la tour Eiffel, euh, on y va. » Et puis qui me plante et qui m'apprend que rien n'est jamais acquis, mais que, en vrai, j'ai le... le potentiel pour le faire quand même. Donc, euh... Donc voilà, des révélateurs. Euh... Voilà, voilà. Puis après, des rencontres. On a bien la plainte. Mais ça, ça, je pense que si, si on me demande… Ouais, ça c'est des, des moments… Euh, marquants. Oui, très très marquants et, et, et fondateurs Mais je, je pense que si le mec des spectacles n'avait pas demandé, je n'aurais pas monté l'association, je ne suis pas sûr. Et je pense que si Jean-François-Léboune n'avait pas existé ou que s'il ne m'avait pas planté, je ne sais pas si j'existerais encore aujourd'hui, je ne sais pas si je continuerais. Je vois. sais pas. Donc, euh, donc je suis très reconnaissant. Ok. Donc on aborde maintenant le, le mot de la fin. Donc je voudrais savoir si tu aurais un, un conseil pour ceux qui ont envie de devenir un autre. Alors, je vais prendre ta question et je vais la décomposer un peu. D'accord. Parce que euh, j'aime pas l'idée d'être quelqu'un d'autre en fait. Mm -hmm. Personnellement, chacun fait comme il veut et chacun voit midi à sa porte. Moi, j'apprécie le fait que on est toujours en on est toujours en évolution, on est toujours en, enfin, le vrai toi-même, c'est une photographie là maintenant. On la reprend dans deux ans, on l'a prend il y a six ans. Euh, c'est toujours toi en fait. Toujours toi. T'es es jamais quelqu'un d'autre. enfin. C'est toujours toi, après à toi de savoir si est-ce que tu portes un masque ou pas. Tu vois et, et moi, pour ma part, je dirais euh, sois honnête avec toi-même. Peut-être que tu ne sais pas encore vraiment qui t'es, peut-être que tu n'acceptes pas encore vraiment qui t'es, mais en vrai, ne euh, te fuis pas toi-même. Sois toi-même. Tu vas te rendre compte que ça peut faire un peu peur, ça peut faire, voilà, parce que l'éducation, parce que l'environnement social, parce que euh, les responsabilités, voilà. On n'est pas éduqué à être libre, on n'est pas éduqué à être heureux d'être libre. Donc c'est donc tout un process. Mais, euh, mais il faut être soi-même. Parce qu'avant tout et surtout, euh, on n'est personne d'autre en fait. On peut essayer de plaire aux autres, on peut essayer de se convaincre, si ou ça, mais ça ne sert à rien. On ne cultive pas ce qui, ce, qui est, ce qui est valorisant. Donc moi je dirais, primo, vraiment, euh, accepter qui on est. Même si ça peut paraître bizarre. Mais accepter qui on est, faire de son mieux pour être pleinement celui que l'on est, celui ou celle. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il y aura toujours un millier de personnes pour te dire que ton idée, ils l'ont déjà eue, que ton idée, elle est mauvaise, que tu n'y arriveras pas, que tu pourrais y arriver, mais que tu te rends compte que. Il y aura toujours un millier de personnes pour penser à ta place. Le millier de personnes en question, ce n'est pas toi. Donc, Quitte à passer pour un fou, crois en toi, sois toi-même, suis ton foutu instinct parce que ton instinct il est juste, il te veut du bien. Quitte à ce que tu te manges des gros râteaux, mais ton instinct te veut du bien. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, la réussite c'est un comportement. Alors je ne crois pas qu'on réussisse parce qu'on est programmé à réussir. Et je ne crois pas qu'on réussisse parce qu'on a merdé tellement de fois que maintenant on ne peut plus que réussir. Je, je pense qu'il y, y a une partie de travail fondamentale, il euh, y a une partie d'intérêt personnel, c'est-à-dire que enfin, ça ne tombe pas du ciel, quoi. et il y a quand même un intérêt, euh, chance, il y a quand même un, un, un, un pourcentage chance, et je crois que la chance, ça n'existe pas. C'est uniquement le, le, le fait que parce que tu es toi-même, que tu fais ce que tu es. Que tu suis ton instinct alors les choses arrivent d'elles-mêmes et de l'extérieur on dira ah oh ouais t'as eu de la chance ben moi je crois pas qu'on ait de la chance moi je crois qu'on n'a que ce qu'on mérite et, euh, et quand on est en accord avec soi-même et qu'on est sincère avec soi-même et donc avec ses centres d'intérêt sa passion son, son objectif les choses viennent à soi alors je veux pas dire ça dans les oreilles des gens qui sont en train de galérer en ce moment à qui n'arrivent que des tuiles et qui voilà bon bref je ne vais pas leur dire, bah, tu vois, tu pas fait les bons choix, ta vie est mauvaise ou quoi. Je ne me permettrai jamais, parce que chacun doit habiter à sa porte. Mais la réussite, c'est un comportement. Sois honnête avec toi-même. Cherche pas à être quelqu'un d'autre. Crois en toi. Et plus on te dira que tu ne vas pas y arriver, et plus il y a moyen que tu sois sur la bonne voie. Sois fou, et assez fou, pour te dire, je suis celui qui écrit son histoire. Personne d'autre. C'est toi... On est tous des artistes. Notre plus belle œuvre, c'est notre vie, et chacun, on en est l'auteur de notre vie. C'est pas les autres. Ça, c'est fondamental. Euh, voilà, voilà. Aime-toi, aime ce que tu fais, suis dans cette direction et euh, ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans jour de pluie. Du coup, si tu galères, c'est normal. Faut pas avoir peur de ça. Bruce Lee disait. Il ne faut pas vouloir une vie facile, il faut vouloir avoir la force de faire face à une vie difficile. Parce qu'en vrai, la vie n'est jamais facile. Et, euh, et si tu es déterminé, ça va, aller, ça, va aller, ça va aller. Les plus grands hommes et femmes de cette histoire, de cette terre, de, cette panne, de tout ça, ils ont tous eu des périodes de galère. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, euh, voilà, ceux qui ont été sincères et dédiés à leur cause, euh, ça a marché. La vérité, elle revient toujours. Voilà. Euh, ouais. Suis ton instinct, aime ce que tu fais, cherche à être le plus authentique possible. Je t'en fous du regard et du jugement des autres. Merde, c'est une prison, les autres. C'est une prison pas possible. Voilà. Et, euh, et quand tu réussis à faire ce que tu as voulu, faites ça. Faites ça dignement. Fais ça. Remercie les gens qui t'ont permis d'y arriver. Parce qu'en vrai, tu verras que tu n'es jamais tout seul dans la réussite, c'est pas vrai. Il y a toujours un million de personnes derrière toi. Et euh, puis partage. Partage. Les artistes soignent le monde, on fait du bien aux gens. Le monde a besoin de gens qui, qui vivent leurs rêves et qui les réalisent. C'est ce qui donne de l'espoir à l'humanité d'avoir une raison d'exister. On n'est pas là que pour débattre du prix du lit d'essence et savoir le niveau d'études respectif des uns des autres. On est là pour s'élever un peu les uns les autres. Les artistes, c'est notre rôle. Quoi. Élever les uns les autres. Voilà. Merci. Merci à toi.